Bonjour à tous, on est le 4 octobre, vendredi 2019. J'aimerais faire une petite vidéo sur la pertinence des cycles dans l'économie. On sait très bien que l'économie capitaliste fluctue au niveau de cycles, des cycles de croissance et de décroissance. En ce moment, on se trouve être dans un cycle, un sommet. On l'entend dans plusieurs médias, même on l'entend aujourd'hui dans des médias traditionnels, mais on se trouve vraiment à l'apogée la, à la, à d'un cycle qui a été euh, maintenu artificiellement par la Fed, la Banque fédérale américaine. Euh, euh, on a injecté des capitaux euh, d'une manière assez constante depuis... Euh, on pourrait dire 2008-2009, euh, et euh, c'est ce que j'aimerais regarder dans les cycles, euh, ça paraît comme un peu euh, surréaliste de voir combien d'argent euh, sont ont été éjectés depuis 2008, mais si on regarde euh, la crise des REPO, -E euh, pour résumer, euh, c'est... Euh, Peut-être moins connu du public, c'est ce que les banques se prêtent entre elles. Euh, c'est la confiance qui existe entre les banques. Et depuis quelques semaines, on vit une crise au niveau des. des euh, de la confiance que les banques euh, ont entre elles. Euh, ce qui est arrivé, c'est que les banques ont arrêté de se prêter. C'est des transactions qui se font surtout de nuit. Euh, écoutez, je ne connaissais pas... Le de phénomène, mais les banques se prêtent euh, entre elles, je savais que les banques se prêtaient euh, euh, entre elles, mais je savais pas que les banques euh, faisaient ça de nuit, les transactions, ce qui est arrivé, euh, ben vous le savez dans le fond, ou si vous le savez pas, je vais vous l'expliquer en quelques mots, c'est que les banques ont arrêté de se faire confiance l'une en, entre l'autre, euh, donc les banques américaines, les grandes banques, on parle Goldman Sachs. Euh, Morgan Stanley, etc. Donc, euh, en arrêtant de se faire confiance, ils ont arrêté de se prêter entre elles. Euh, c'est des transactions qui se font de nuit. Euh, ce qui est arrivé, c'est que la Fed a intervenu d'une manière assez discrète. Mais Aujourd'hui, à cause de, de, des médias... De, de la pertinence, euh, qu'on a de connaître un peu tout ce qu'on veut sur Internet, le, le, le fait que les euh, informations sont assez fluides pour qu'on puisse euh, y accéder, eh bien, le, le petit jeu de cache-cache est arrivé et, et le, le choix est sorti du sac, le petit jeu de cache-cache a été dévoilé avec la Fed, la Fed voulait d'une manière insidieuse injecter... Euh, euh, des sous sans que personne trop s'en préoccupe. Même, d'ailleurs, on voit les commentaires que la Fed a fait à propos de cette, ces injections-là. Ah, oh, c'est des ajustements. Même, ils ont parlé que les banques... <rire> c'est vraiment drôle. Les banques euh, avaient euh, de l'impôt à payer, donc il a fallu injecter de l'argent pour aider aux banques à payer leurs impôts. Ben, ouais. C'est... Ça n'a pas de bon sens. Euh, les, les banques paient toutes les années, tous les, les mois, en tout cas, devraient payer leurs impôts normalement. Pourquoi qu'à une période si euh, euh, particulière, les banques ont eu de la difficulté à payer leurs impôts et c'est pour ça qu'on a été obligé d'injecter euh, beaucoup, beaucoup euh, de milliards de dollars. Donc, c'est un peu... Euh, euh, c'est. Ce qui est arrivé, la situation, bon, je vais vous l'expliquer en quelques mots, c'est que euh, depuis 2009, lorsque, ici, on va aller à peu près en 2009, lorsque Obama est rentré, 2008, lorsque Obama est rentré au pouvoir, euh, c'est sûr que l'économie avait connu une catastrophe euh, Vraiment important. Depuis 2007, on a eu la crise des subprimes. Donc, 2008, Obama est arrivé euh, avec euh, vraiment pas une situation euh, heureuse. Donc, euh, euh, il a pris la décision d'injecter 1000 milliards de dollars dans l'économie. Je me souviens encore des chiffres. C'était comme 1000 milliards de dollars. C'était même pas euh, euh, un chiffre qui nous permettait de, de visualiser ce que ça représentait. Donc 1000 milliards de dollars ont été injectés en 2008 pour repartir la machine. C'est reparti 2009. On a refait des QE, QE donc c'est quantitative easing. Donc on a remis de l'argent dans le système, on a fait on a imprimé euh, avec la planche à billets. Donc euh, avec Obama, c'est arrivé en 2012, euh, 2015 ou ici euh, même j'avais fait une vidéo qu'on était à la fin d'un cycle. C'est pour ça que je mets les cycles ici. Premier cycle, 2001, euh, 2002, c'était le creux. Euh, et après, on a eu la guerre avec euh, l'Irak. Euh, euh, euh, Bush a réussi à repartir la machine à, en disant, je me souviens encore, sur un porte-avions, que la guerre était gagnée en 2003 et donc la bourse est repartie. C'était complètement faux. On a dévasté l'Irak. Et on a créé le chaos là-bas. Mais on a reparti l'économie américaine. Et pour les Américains, c'est ce qui était important. Donc, 2007, on a eu la crise des subprimes. On a prêté de l'argent. On a créé de l'argent artificiellement. On a prêté de l'argent à un peu n'importe qui qui voulait s'acheter une maison. Donc, on a eu la catastrophe qui a suivi 2008-2009. On a poursuivi. Ici, en 2011-12, on a réinjecté des sous parce qu'on avait, en milieu de cycle, on s'est dit non, on ne fera pas cracher la bourse, on va continuer. On a eu une fin de cycle en 2015-2016, je me souviens encore. Euh, J'avais fait des vidéos aussi en nous disant qu'on connaissait un cycle euh, euh, euh, économique qui pourrait nous amener à une catastrophe. Euh, Ce n'est pas arrivé. On a réinjecté des sous dans cette période-là, euh, des QE. Donc, euh, le petit mille milliards que Obama avait injecté était minime à, à comparer de ce qu'on a injecté ensuite euh, avec l'élection de Trump, parce que Trump est vraiment un socialiste. Même si vous pensez que Trump, dans les médias traditionnels, on nous fait croire que Trump est un capitaliste euh, euh, de droite. Euh, sous la, le régime Trump à date, il n'y a jamais autant d'argent qui a été injecté dans le système euh, par son euh, sa dire, euh, sous sa direction et euh, c'est la Fed qui a injecté euh, des milliards et milliards de dollars donc on a redébuté le, site, le, le, le cycle en 2015-2016 à l'élection de Trump Trump a baissé les impôts des entreprises tout. on est rendu au sommet ici et on se trouve à la à être près de la fin d'un cycle. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? J'en ai aucune idée. Cependant, je peux vous dire que les repos, ce qui est arrivé, on a injecté en quelques semaines, oh, ben, on va injecté 1000 milliards ici, on a injecté 750 milliards, on est près du 1000 milliards, c'est jusqu'au 10 octobre, on est le 4, on va se rendre probablement à ça, on injecte de 50, euh, euh, 75 milliards, euh, par jour, par jour, euh, là, on voit que ça commence à baisser, mais le total de l'injection monétaire qui s'est passé en une, quelques semaines va être égal à ce qu'on a injecté euh, ici au départ euh, de la fin du cycle. Donc, euh, si on regarde les cycles, 2002, qui était le creux, 2008, 2009, fin 2008, début 2009, qui était le creux. 2015-2016, qui était le creux, on est à un sommet et on s'en va vers la baisse. Est-ce qu'on pourrait, oui, on va connaître une correction, c'est sûr, mais est-ce qu'on pourrait aller euh, plus bas? Certains disent qu'on pourrait aller, euh, qu'on pourrait se rendre à, au creux euh, précédent. Je ne penserais pas. Je pense cependant que le marché est dû pour une bonne, bonne correction. Euh, c'est cyclique le cycle est en train de se terminer. Donc, euh, oui, on serait dû pour une bonne correction. J'ai aucune idée où est-ce que la correction pourrait aller. Euh, on pourrait peut-être aller... Euh, peut-être même pas une correction... Euh, je parle au niveau du Dow Jones. On peut faire la comparaison avec les autres indices. Peut-être pour si bas que le 1600 euh, au niveau du Dow Jones. Euh, euh, certains très pessimistes disent qu'on pourrait aller retrouver les anciens sommets. Je ne penserais pas. Mais cependant, le marché est dû pour une très, très bonne correction. Pour aller vers les... Euh, entre 20 et 22 000 dans ces coins-là, Oui, ce serait tout à fait normal de connaître une correction euh, en fin de cycle euh, qui pourrait nous rapporter... Euh, nous rapprocher de du 20 000 points au niveau du Dow Jones. Euh, donc, euh, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Je ne veux pas être trop optimiste ou trop pessimiste. Cependant, je me dis que tout est possible. Mais euh, c'est sûr que la correction euh, euh, va arriver. Euh, et la correction, euh, au, au dire de certains, qui pourrait être euh, euh, le crash euh, centenaire... Euh, qu'on n'aurait pas connu dans le siècle, euh, je pense, c'est mon opinion. 1929 a été un euh, crash vraiment euh, euh, mémorable euh, au niveau euh, euh, du long terme. Euh, 1900, euh, 2008 a été un crash mémorable au niveau du long terme également. Donc, euh, je pense que ces grands cycles-là ont été, euh, été euh, faits et les fonds sont deux, euh, 1929 et 2008, 2007-2008, 2008 surtout, le crash qu'on a eu. Donc, euh, le crash qu'on pourrait connaître, ce serait peut-être de l'ordre, sur le Dow Jones, je parle bien entendu de 6000 points, euh, Ça serait quand même impressionnant, mais euh, non, euh, l'économie tombera pas, le système capitaliste euh, s'effondra pas, même si on entend ça sur Internet, mais je pense qu'on est dû pour une bonne, bonne correction. Et en contrepartie, euh, l'or, euh, on voit très, très bien sur le long, long terme. Euh, ici, on a connu une montée très impressionnante de 2000 jusqu'à 2011 à peu près, où on a connu, euh, ici, j'ai... Si j'irais avec les barres, euh, ça serait peut-être plus réaliste. 19, euh, 1920 points. Donc, euh, on a eu notre creux, tête et épaule. Donc, on est reparti à la hausse. Euh, les, le 1550 points est à, à 1550 dollars américains. Bien entendu, il est à briser. Et il faut spécifier que dans les autres devises, euh, je n'ai pas les graphiques que je pourrais. <rire> Je m'en ai voulu montrer, mais dans les autres devises, on est à des, à des sommets euh, dans le, la devise canadienne, dans la devise australienne, je crois, dans plusieurs devises, dû au fait qu'on regarde toujours l'or dans la devise américaine, euh, mais c'est pas réaliste. Dans le fond, on vit avec euh, dans le continent où on utilise les devises. Dans le, au niveau de la devise canadienne, on a atteint le 2000 euh, euh, l'once. Donc, euh, on est à des, à des sommets. Euh, on sait très bien que l'économie américaine est sous pression dû au fait que l'administration Trump veut absolument euh, poursuivre une montée jusqu'à ce que les élections de 2020 soient euh, euh, terminées. Euh, je ne sais pas ce qui va arriver, mais euh, je me dis, les, les élections vont peut-être être le point culminant euh, des indices, des principaux indices et euh, de l'or mais ça pourrait arriver avant euh, 2020 parce que si on regarde au niveau graphique euh, dans le long terme euh, 2020, euh, la fin de 2020 c'est novembre 2020 euh, c'est assez loin, donc euh, il pourrait se passer beaucoup beaucoup de choses mais pour retenir euh, ce qui se passe sur les marchés à long terme, on est à un sommet sur les principaux indices et au niveau de l'or on poursuit euh, depuis euh, mai juin une montée euh, qui pourrait nous propulser les prix euh, au-dessus de 1900 donc à 2000 dollars, 2000 3000 dollars euh, euh, on va suivre ça de près et on se reparle bientôt euh, pour une nouvelle analyse.